Dans mes deux dernières capsules, je vous ai montré comment prévenir des essaimages et comment trouver des cellules royales. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment attraper un essaim d'abeilles et vous comprendrez pourquoi on essaie d'éviter ces genres de trucs. Voici donc un essaim, c'est un phénomène tout à fait naturel et en ce moment les abeilles sont très dociles, alors le but c'est juste de rester calme et je vais vous montrer comment on fait pour rentrer ces abeilles dans une boîte à nuclé. Alors j'ai réussi à faire tomber la majorité des abeilles dans la boîte à nuclé. Je suis pas mal sûr que j'ai fait tomber la reine aussi, je vais maintenant m'assurer de fermer la ruche et de donner une bonne ventilation à l'entrée.